Bonjour à tous Coucou à vous Aujourd'hui avec Brigitte, un oui. peu de magie, mais de la magie générale. La magie générale, c'est quoi C'est de la magie avec tout et n'importe quoi. D'accord. Et aujourd'hui, bah, ça va être avec, avec des pièces. Tu peux regarder s'il y a des doubles fonds, des miroirs, et puis je, euh, je sais pas, bah, des systèmes électroniques. Il n'y a rien de spécial de Bien Si, mais un centime d'euros qu'on n'utilise jamais d'ailleurs. C'est vrai. Regarde, oui. ce que je te propose, oui. c'est très simple. Chaque pièce, Brigitte, Mmh. Je les place dans mon point. D'accord. Un par un. Une par une. Mmh. Je mets une pièce dans mon point. Je vais très lentement pour que toi et vous puissiez bien voir. Voilà. Je sais que oui. Plus lentement, ça n'existe pas. Non. Avec délicatesse déjà. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, ce sont des pièces de 1 centime des années. Euh... Des vieilles années. Ouais, comme quoi on ne rajeunit pas. Bon, ben ça c'est autre chose. Bien hein. Maintenant que tout est dans le point, je vais demander à Brigitte. Brigitte, oui tu vas mettre une main vers le bas. Comme ça En dessous. Voilà. Une main bien dessus. Comme ça Voilà. Bon. Ne bouge pas. Non. Dans deux secondes, tu vas ressentir quelque chose de très très spécial. C'est parti. Est-ce que tu as senti quelque chose Non. <rire> Rien. Rien. Et vous <rire> Je vais te demander d'ouvrir de, de tes deux mains, d'écarter tes deux mains en même temps. <rire> bah elles ont disparu. Tout a disparu. Bah elles sont. Je sais pas si tu as observé depuis le début. Oui. J'ai un porte-monnaie. Oui. Et dans ce porte-monnaie, si je l'ouvre. Elles sont les pièces. Les pièces étaient dans le porte-monnaie et tout ça a été fait devant vous ouais, ça fait Même devant moi, j'ai rien Surtout devant toi, parce que tu étais vraiment proche Ah, hein. oh, mais je n'ai rien, je vous assure Eh, je... hey, ça vous plaît Non, franchement, ça vous plaît Alors, si ça vous plaît, dites-le moi, comme ça, je, je vais peut-être en faire d'autres Il y en a plein hein, d'effets comme ça Eh ben, je suis très content que vous ayez regardé cette vidéo Bougie et moi, on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo nous vous souhaitons un bon week-end. T'as quelque chose à dire, Brigitte Prenez soin de vous, surtout. et eh ben sur ces belles paroles. À bientôt. Allez, ciao les amis. Ciao